Hein? Quelles sont tes réflexions ou tes sentiments pour euh, ce qui s'est passé ici aujourd'hui Je le trouvais très très beau qu'on soit venu ici pour, pour un geste solidaire par à la Grèce, un geste euh, euh, d'amitié entre la France et la Grèce, et aussi notre, notre positionnement en tant qu'artiste, ou aussi pour simuler avec le, la poupée, les bungals, pour donner la forme aussi pour le mouvement. Donc, euh, enfin, je suis très ému d'avoir été euh, ici, là, tout, de faire ce, partie de cette journée. Est-ce que les gens, euh, l'opinion publique, disons, en France, connaît euh, vraiment ce qui se passe en Grèce? Est-ce qu'ils savent les, les, les, sous, euh, les sources de la crise, par exemple? On essaie de se réseigner le maximum, mais je ne sais pas. Tout le monde est aussi au courant. On, on... On écoute toujours euh, les Grecs ne font, pas, ne font pas assez, mais ça, pour moi, ça semble ridicule. Les Grecs ne font pas assez, quoi C'est les entreprises, c'est le, les banques, c'est beaucoup d'autres choses qui sont en jeu. Et donc, euh, je ne sais pas, on essaye de comprendre mieux à fond ce qui se passe vraiment, mais ce n'est pas toujours évident, il faut chercher. Faut... Est-ce que vous avez envie en rentrant de stimuler les gens de faire quelque chose pareil C'est-à-dire occuper le, la, la place Concorde ou la place Bastille et rester là et revendiquer des droits Peut-être, C'est peut ça. Oui, hein. oui, on a déjà fait cette manif en France plusieurs fois, mais toujours on n'a pas occupé vraiment une place. C'est vrai que ça génère un mouvement très fort. Oui.